Salutations à tous. Je dis à voir encore une autre vidéo sur QuickBooks. Je dis à là qui ça nous va l'étudier Nous voir comment nous capables affecter des commissions à des représentants de vente que nous gagnons, qu'importe ce nous, ou bien mon qui fait des marchages pour nous, quel que soit le type d'entreprise que nous gagnons. Comment nous capables de rémunérer par commission. Et ça pour nous faire. pour nous aller vite, nous avons déjà fait et et commission faire, créer comptes déjà sur QuickBook et nous allons monter, nous allons editing pour nous montrer comment nous écrire. Premièrement, nous avons quatre comptes à créer, c'est les comptes des commissions et quatre comptes à créer. Premièrement, pour nous aller créer compte nous, nous connaissons toujours, et, pour nous créer un compte de charge, nous allons aller dans et, et puis nous faisons charge à 40. Et puis chara quand on là nous allons créer eh, deux comptes par exemple deux comptes eh, comptes eh, de payable en commission payable et en commission de dépasse et premièrement là, eh, éditer commission commission commission payable là par exemple nous venons là nous écrire là nous faisons editing pour nous pour faire comment nous écrire mais là, nous après là nous allons là hors de current liability lay, c'est-à-dire que nous ne prenons pas prendre compte euh, ni banque ni euh, compte recevable, nous prenons Order Current euh, Liability. Et donc, lorsque vous créez un compte, vous toujours qui pour créer un compte, par exemple, pour faire nous. Et puis, en bas, dans Order constant, on va aller dans Order Liability. Donc, nous-mêmes, dans le compte Commission Payable, là, nous faisons comme ça son compte de l'accueil. Nous balons et puis nous, nous créons. Et puis nous créons le nous deuxième compte encore, toujours une commission, que nous voulons commission de dépenses. cest veut dire que faut entrer et il faut sortir. Nous, editing, nous faisons un compte de dépenses normal et nous allons dans, dans expense, dans un compte de dépenses normal, nous voulons commission de dépenses. Et puis nous enregistrons. Là nous faisons un compte et ça, nous parlons de deux autres comptes encore. Les comptes sont des comptes. comptes et de marchandises, on va considérer comme des marchandises maintenant parler mmh. dans items OK items on va faire liste items c'est même pas là et puis on va aller on va créer compte on fait nouveau et puis on créer on fait nouveau et puis on va aller on va créer les comptes mais avec Et. et ordre charge OK on prend ordre de charge ordre charge pour créer le type de compte ça au libo des comptes en commission, montant en commission. Donc, là, après, on écrit, par exemple, commission. Et puis là, par exemple, on fait moins, non, on fait plus, on quitte plus, normalement, on a la commission. Mais on a la commission qu'on fait. Si, par exemple, produit que qu'on va vendre, on est capable de faire la commission, par exemple, sur l'ensemble de produits qu'ils vend, Mais ce qui est des produits, par exemple, qui est commission et pourcentage, marge, brut que vous avez gagné sur le moins que commission que vous avez gagné et représente ça, va faire perdre. Donc, faites très attention. Si par exemple, vous faites moins, moins que 10% sur un article, dans un marge brut, vous pas car, 10% sans encore gagné la commission. Donc, ce n'est pas vous 2%, 3%, 1%, 1%, 1% 10%. Donc, ça dépend sur la valeur quantité de vous en et vous c'est assez l'argent donc, on y a là, nous, pas nous, 10%, nous-mêmes, on doit arrêter à 3%. À 3%. Et puis, nous, okay, par exemple, là, on fait 0,3. OK. Donc, 3. Si nous fait 30, c'est 30%. On a fait 0,3. Alors, 0,3. 3%. Et puis, on compte que l'on allons affecter avec euh, commission, par exemple, commission et, et commission et l'appeler commission et income ou bien commission payable. Ok. Et puis, dans le compte que nous allons affecter là, en bas, nous allons chercher le compte que nous avons créé déjà, mais commission payable. Ok. Donc, comme nous allons faire déjà, nous allons nous faire la commission que nous allons faire. Là, nous allons la commission revenu Ok. On fait editing. Nous allons marquer la commission revenu et puis nous allons moins 10. Donc, on y a là, au lieu de brindis, on mettre 0,3. 3%. Et puis, on affecte affecter. Comme on l'a dit, on pas affecter dans le compte caisse, on va affecter dans le compte commission. m'a et... pas affecter dans le compte commission payable. Là, comme ça. OK. Et puis, on fait OK. okay. Et puis, on y a là, on crée un deuxième compte. On a été en cap dépense. Et puis, je vais faire des dépenses. Et puis, je vais faire edit pour monter. Là, quand y a là, je vais faire une commission dépense. Au lieu de faire 10%, je vais faire à 0,3%. 0,3%, je vais mettre les taxes dedans. Parce que je vais faire des clients payer des taxes. Et puis, dans le compte que nous avons fait, nous avons créé déjà. Non dans le groupe de comptes, on va affecter, lieu de m'affecter dans la commission payable, on va affecter dans la commission dépenses. Ok? On fait OK. Et puis, c'est bon. On y a là, qu'est-ce que ça nous va faire? Nous va, et, nous va créer un groupe de comptes. Et, dans le même item, ça, dans le même produit, on va créer un groupe. Pour nous faire ça, on va aller dans item, toujours, on fait nouveau. Et puis, et nous chercher groupe. Dans le groupe que nous cherchons, nous, nous allons le comme, comme, comme groupe. Ou bien comme total. Ou bien c'est total. Ok C'est total. Dans ce total-là, nous avons deux groupes que vous avez créés dans, dans le compte. Dans le compte et l'article, vous mettez items. Vous cherchez, où, par exemple, vous avez dit commission et revenu. Et puis vous faites commission dépenses. Vous mettez tous les deux. Et puis, vous avez là, vous affectez un là-dedans avec un encore la donne, donc on crée un groupe de comptes que vous allez c'est total. Et puis on fait ok. Et puis on est là, on va commencer à vendre marchandise. Mais songez que avant, nous avons créé pour deux représentants déjà. Si on par pas de question pour créer, créer représentant représentants de on va mettre aller en l'air, à droite et écran là, ou après, et un petit côté que nous mettez, ou appliqués sur les coupes, pour être vidéo que nous l'ai fait déjà. Donc, nous allons commencer à vendre des factures. Nous allons faire des invoices, ou bien des factures à crédit. Et puis, nous allons choisir un client. Un client qui a gagné déjà. Par exemple, nous allons prendre Amelise. OK. Et nous un nous article, Et l'article n'a pas choisi. Ah, n'a choisi, par exemple, Jumex. Donc, Jumex n'a pas gagné prix, Ce n'est pas grave. Nous vendons Jumex. Hein, et... 100 dollars pour capable bien par rapport avec le pourcentage. 100 dollars, nous venez. on nous 1, nous venez 5. Comme ça. 5 à 100 dollars, nous venez 500 dollars. Là, nous venez 500 dollars. Sinon, nous, nous venez de Nous ne pas de l'autre pour Nous ne venez pas de l'huile magie, par exemple. Nous vendons 10 boîtes à 700 dollars. Ça fait 7500 dollars. il y a le total en bas, là, 7, l est 7500. Mais il faut que vous parliez. Ce n'est pas taxe que Parce que si vous mettez comme taxe, la taxe dans le client qui va prendre. Donc, si vous ne pas, pas faire un client payer de taxes, vous ne pouvez pas mettre comme taxe. Donc, vous pouvez mettre comme commission. La commission, c'est sous et production pour la sortie. C'est-à-dire, sous compte pour la sortie, dans le produit que vous avez acheté là, ce n'est pas le client qui a payé la commission pour vous. Donc, par conséquent, la commencé à faire un sous-total à partir de produits que vous, met, ou, ou procédé, qui vous met, Donc, même ou que qui clients. vendu client. Donc, ça va là-même. Donc, on cherchez un sous-total si vous qui vient créé créer sous total, là, c'est le même produit, à vous allez, vous pouvez créer sub, et finir, vous créons sous total. sous total, là, vous allez avoir 7500 pour montrer que ces quantités de produits, l'ensemble de quantités de produits que vous venez de créer. total, là, les allez avoir 7500, même si vous prenez la commission, vous allez ne pas gagner la paix. Vous nous faire le coup, là, ne pas l'affecter, commission, pas représentant. on fait comme et comme total ok ou bien c'est total même je nous ai fait eh, groupe là pour lui dans ce total là y a là dans l'ensemble même montant total côté gay, hein, dans la quantité a on mettait 7500 pour yon c'est entrée sortie et puis 7500 pour l'autre donc ouais et donc apparemment en qu'un Bon, en plus, et moins, ça veut dire zéro. Donc, par exemple, euh, dans l'ensemble, pas grand-chose qui titre Et le client a toujours payé 7500 dollars que le facteur vient pour lui-même. Par contre, quand il y a là, on va bon, Il y a. Bon, nous avons parlé de la commission qui est affectée à 7500 dollars pour représenter vote. votre là. Mais, comme on a oublié le fait, on va retourner dans la facture encore parce qu'il faut nous affecter. Yon est représentant de vente, monde qui vend, dans la facture ça. et représentant là la Donc, la facture que nous avons là, nous allons chercher un représentant. Si nous n'avons pas un représentant, pour nous, nous faire bien passer. Un oui, exemple, nous devons prendre représentant d'ailleurs, et nous avons un nouveau représentant, et nous avons appelé Achille. Ok? Nous faisons ça donc. Et puis, nous avons là... Ok, c'est Achille. Ok. Nous faisons setup. Et puis, nous créons le représentant. Nous mettez le nom. C'est Achille. Et puis, nous disons 50 euh, dollars. Normalement, c'est en dollars que nous vendons. Et puis, nous valons le nom de l'ordre. Et puis, nous, nous disons l'ordre. Ok. Nous faisons OK. Nous disons Achille lui-même il parle le nom de représentant. On fait même, et puis, nous on dit oui. Maintenant, comment nous va faire pour nous voir combien l'argent que est euh, avons touché Et à chaque fois qu'il y à la fin du mois, on y a un appel, selon ça. On fait rapport, on fait compagnie financial, et puis on va dans profit et perte. Et puis, nous voyons, par exemple, dans la partie des pensions, dans journée, je le à là Libanon, la commission dépense, 300 20 dollars. Ouais. Dans 7500 dollars, les mêmes, les gagnent 320 dollars à 3 seulement et les fait assez de l'argent. C'est pas besoin c'est de 10 là, j'ai presque dans 700 dollars. Et par conséquent, là on est là, fait ça là. Si nous veut connaître vraiment là, et l'ensemble global là, nous voulons connaître qu exactement qui est si nous a plusieurs représentants, qui est qui est nous allons cliquer deux fois sur lui et puis nous avons exemple plusieurs représentants que nous gagnons nous cherchons toutes non total nous, nous, nous cherchons toutes on est là si nous gagnons plusieurs et puis, nous allons vraiment qui est ce monde non non non type total type là nous cherchons nous cliquez là et puis nous cherchons par représentant et fini nous non mondiaux là on là nous gagnons Zoé et puis nous gagnons total Achille normalement c'est 225 que lié Ok, dans notre débilie, parce qu'il va gagner un total. Et puis, et, bon, ça, le chiffre de salaire, c'est le total général avec l'autre commission que nous avons fait déjà. Mais pour Achille lui-même, sur si le si vote que le DFA, il fait 225 dollars. Donc, par conséquent, qu'on là, et nous avons créé Achille. Si vous plaît, Kimber pour Achille, l'ensemble des, des représentants, parce les représentants de vente, nous avons bah, et, et, cliquer sur Achille, nous n'avons que pour Achille seulement, et puis nous, elle. Donc, si tu achètes plusieurs ventes, donc là, nous avons la banque totale de vente. Après ça, si nous avons besoin de Kimbel pour chaque représentant, euh, nous n'avons pas besoin de refaire à chaque fois, nous avons enregistrer le type de, euh, de rapport ça là. Pour nous enregistrer le type de rapport ça, nous faisons mémoriser ici. OK Et puis, nous avons bah, nous Achille, commission. Nous allons acheter la commission et puis nous faisons OK. OK. La prochaine fois qu'on y a là, nous mettons la même. Si nous avons besoin, par exemple, de joindre le même type de représentant, ça, nous OK. nous allons aller dans le rapport. Et puis nous cherchons le rapport mémorisé et puis nous allons acheter le représentant et puis le à chaque fois qu'on y a là, nous faisons le représentant. Si nous voulons mettre le même, mettre le sous-bureau, nous allons ajouter le en vue et puis nous faisons la commission Achille. Et puis, nous pouvons, pouvons aller. Donc, la prochaine fois, nous connaissons que avant de cliquer sur lui, il finit de paraître avec toute une commission que nous gain. OK Voilà. Et si ça fait nous plaisir, nous sommes capables de un petit pouce et puis abonner avec chaîne. Donc, vous abonner. Et puis, vous êtes capables de Mais Merci à tout le monde qui est toujours avec nous, qui bat nos forces, qui, bas, qui fait des commentaires. Donc, continuez à faire des commentaires écrivez s'il le faut. Et, et puis moi, je réponds non et avec plaisir. Merci à tous et merci à tout le monde qui a suivi nous. Et puis à bientôt pour l'autre vidéo.